Regarde, mon fils, comme c'est grand. On voit même la courbure de la terre. J'aime être avec toi, papa. Et regarde, papa, qu'est-ce que c'est là-bas Un bateau, je crois. Non, je crois pas. Attends, voir. Mais c'est... c'est... c'est une urne. Ça sert à quoi À voter, mon fils. Les élections nous concernent tous. Cette fois, je vote. Élection européenne du 26 mai 2019.